Bonjour à toutes et à tous, je suis Charlotte Marchandise, je suis avec Pascal Lipiazza et Sylvain Liotestas à La Technique et je suis très heureuse de vous présenter aujourd'hui ma candidature à la primaire populaire. Je suis candidate à la primaire populaire pour pouvoir peser sur le débat présidentiel de 2022 au sein d'une initiative collective. Pourquoi j'y vais J'y vais parce que je suis engagée en tant que citoyenne en politique depuis 2014 où des partis, à Rennes, m'ont invité à venir en tant que société civile. Et j'ai été élue, et j'ai été adjointe déléguée à la Santé à la ville de Rennes pendant six ans. Comme ça m'a posé beaucoup de questions sur, au fond, qu'est-ce qu'un citoyen, une citoyenne comme moi, peut faire en politique Comment je prends mes décisions Avec qui De quelle façon je prouve mon éthique, ma transparence Comment je rends des comptes Comment j'associe les uns et les autres, les unes et les autres Eh bien, je me suis beaucoup renseignée. J'ai rejoint pas mal de mouvements. Je suis allée voir de quelle façon je pouvais me mettre au service des populations, au service des personnes, dans leur expertise, dans leur territoire, dans leur spécificité. C'est comme ça que je me suis retrouvée à être candidate à la présidentielle à travers la primaire.org en 2017. Cette expérience, elle nous a appris énormément de choses. On n'a pas pu être au premier tour, mais on a écrit un programme, pas mon programme. Un programme basé sur des mesures qui venaient de tous ces mouvements, de tous ces mouvements sociaux, de tous ces mouvements entrepreneuriaux, de tous ces mouvements pour le climat, de tous ces mouvements antiracistes, féministes qu'on a rencontrés. Notre travail, nous, en tant que politique, mon travail, moi, en tant que politique, c'est de mettre en cohérence, c'est d'assurer l'alignement, c'est de dire que quand on fait de la politique, c'est les gens qui sont experts de leur sujet. Mais c'est à nous de vérifier qu'il y a une égalité entre les uns et les autres. C'est à nous de vérifier que c'est cohérent, qu'on ne va pas se mettre en bataille, par exemple, entre la finance et la santé. Souvent, c'est la finance qui gagne. Le boulot, c'est d'assurer que la politique est éthique. C'est d'assurer qu'on rend des comptes aux personnes qui nous ont élus. En 2020, j'ai choisi de ne pas me représenter à la mairie de Rennes, de retourner au travail, d'être une citoyenne comme les uns, comme les autres, comme les unes, comme les autres, et de m'engager à transmettre mon expérience. On a écrit un livre, enfin j'ai écrit un livre, qui est un livre relativement collectif quand même, « "Radical bisounours, une citoyenne à la présidentielle ». J'ai contribué à des formations de gens qui veulent former des citoyennes et des citoyens à la politique. Et puis je me suis engagée d'abord en tant que bénévole dans la primaire populaire pour forcer les partis à se mettre d'accord et à gagner cette fois les élections présidentielles. Et puis ça ne marche pas comme on voudrait. Les partis... Les grandes têtes de parti, je ne parle pas des militants et des militants, mais les grandes têtes ne jouent pas le jeu. En fait, quand 80% des électeurs et des électrices des gauches et de l'écologie disent qu'ils veulent une candidature unique, quand les gens sont pauvres, quand les gens ont besoin qu'on prenne le pouvoir pour pouvoir les aider, quand le système ne marche plus, quand le système démocratique ne marche plus, quand les gens ne vont plus voter, Comment c'est possible que ces partis continuent à présenter des candidatures séparées, continuent à débattre en disant on n'est pas d'accord, au lieu de dire on est d'accord sur l'essentiel et il faut qu'on y aille. Cette candidature, c'est donc beaucoup plus radical que bisounours que je la présente. C'est beaucoup plus radical dans le sens qu'il faut que nous, citoyennes et citoyens, nous prenions notre place autour du débat. Je suis dans un collectif avec d'autres personnes, d'autres jeunes, d'autres moins jeunes, qui sont engagées sur la primaire populaire, qui sont engagées pour faire porter ces voix. Des gens aussi qui vont s'engager pour les législatives, qui disent « aux législatives, moi aussi je vais me présenter. » Et je n'ai pas besoin de faire partie d'un parti politique pour y aller. Je suis engagée dans ce collectif et surtout je suis engagée pour aller porter une nouvelle voix au sein de tous ces euh, membres des partis politiques. Je suis engagée pour parler autrement de la politique, pour être un grain de sable, pour être une autre voix et pour imposer un discours démocratique et sortir des débats sur l'Europe, sur la laïcité, qui nous font perdre du temps, qui ne sont pas notre quotidien, qui peuvent être ensuite mis en place dans des conventions démocratiques, qui ne seront pas un débat entre Mélenchon et Hidalgo, entre Jadot et Rousseau, qui seront des débats qui nous appartiennent. Et pendant ce temps-là, les élus, ils s'occupent d'améliorer leur vie, ils s'occupent de changer les lois pour faire en sorte qu'on ait plus de liberté, plus de sécurité, de sécurité pas au sens plus de policiers, de sécurité d'accéder aux services essentiels, d'accéder à la nourriture, d'accéder à l'habitat, d'accéder à l'électricité. Parce que ce qui se passe aujourd'hui est inacceptable. Ce qui se passe aujourd'hui en France, la sixième puissance mondiale est inacceptable en termes de pauvreté, en termes de dérèglement climatique, ce qui se passe politiquement est inacceptable. Et donc on y va avec le même programme, avec des mesures démocratiques fortes comme le fait de reconnaître le vote blanc et de dire que si quelqu'un est élu avec moins de 50% des votes, on annule l'élection parce que ça, ça forcera tout le monde à aller chercher les gens, à aller leur dire qu'il faut voter et puis du coup à leur demander de quoi ils ont besoin pour se réintéresser à la politique. Je vais m'arrêter là pour cette, cette présentation. Euh, Aujourd'hui, je cherche à apparaître dans les cinq premières femmes, voire être la première, euh, sur la primaire populaire, et puis à monter des collectifs, à renforcer les communautés, et notamment celles et ceux qui n'ont pas la parole. Et donc n'hésitez pas à me contacter pour qu'on continue cette aventure ensemble et qu'on change, qu'on hack la présidentielle de 2022. Merci beaucoup.